Celui-là était bien. Celui-là. L'objet plastique disparaît, mais de notre vue seulement. On ne voit plus, mais il est là, car il n'est pas biodégradable. Et je n'aurais pas assez d'une vie pour savoir réellement si le plastique se dégrade.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 Ils ont été malmenés par les vagues et le sel, mais surtout, ils ont subi l'assaut des rayons du soleil pour les fragmenter en microplastique. Des tonnes de ces fragments arrivent sur nos plages. Ils sont de toutes sortes, de tous nos usages. Certains deviennent si petits et si invisibles à l'œil nu. Inutile de chercher du regard le septième continent, ce n'est pas un îlot de macro-déchets amassés. Il faut aller au cœur des océaniques pour trouver ces zones de concentration, une soupe de micro et nanoplastiques six fois plus présente que le zooplancton.